Le thème c'est euh, comment faire pour réussir les concours, les examens, les entretiens d'embauche, ou aussi comment se lancer euh, pour créer un projet, un projet qui vous tient à cœur. Euh, voilà, je vais éteindre mon attendant. Euh, en fait, qu'est-ce qui m'a inspiré Comment augmenter les chances, en fait, pour que votre concours soit, que vous puissiez passer ce concours et cet examen Alors. La première chose qui m'a inspirée à faire ce live, c'est surtout euh, l'histoire de ma fille. Voilà. Alors, ma fille est en prépa. En prépa canne pocagne en littérature. Donc, en fait, c'est une prépa qui est très dense. Je ne m'imaginais pas que ce serait le cas, mais c'est vraiment. Et en fait, je participe depuis le mois de septembre à accompagner ma fille dans un rythme qui est incroyable, euh, où je vois ma fille déployer vraiment du temps, de l'énergie à étudier, à apprendre, à lire. Euh, les week-ends ne sont plus des week-ends, c'est des espaces où elle doit travailler et c'est ce qu'elle fait. Euh, elle ne sort plus trop, il y a un choix, il y a des, des, des choix, des sacrifices à faire, il hein, faut dire ce qui est, et c'est des choix qu'elle fait de bon cœur pour elle. Donc ça c'est nickel, les vacances ne sont plus des vacances. Euh, donc je pense que tous ceux qui sont en train de préparer des concours, que ce soit en médecine, que ce soit en mathématiques, que ce soit en littérature tout comme elle, doivent se retrouver en fait dans cette densité euh, de travail. La seule chose en fait c'est que euh, avec tout cet effort qu'elle a fourni euh, ma fille, elle a passé son concours blanc et elle a eu ses résultats. Et là quand elle obtient ses résultats, contre toute attente, elle est la septième de sa classe, ce qui est extraordinaire pour un premier trimestre euh, après avoir passé un concours blanc. La seule chose en fait, c'est que je vois la réaction de ma fille et je vois qu'elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite de son résultat, elle n'est pas satisfaite des notes qu'elle obtient. Alors la question que je lui pose, c'est pourquoi en fait Pourquoi est-ce qu'après toute cette énergie déployée, tu n'es pas fière de toi et la première chose qu'elle dit, qui pour moi est déjà la première erreur, c'est déjà de pouvoir dire « Ouais, mais j'ai… » Elle se compare en fait. Elle est insatisfaite et elle se compare. C'est terrible. Elle se compare par rapport à ses copains et ses copines. Et elle se dit « Oui, mais tu sais, le premier et la deuxième de la classe, euh, les professeurs ont dit super, ils sont prometteurs pour l'ENS. Étant donné qu'ils ont rien dit pour moi, peut-être que je ne suis pas… Euh, capable, je ne suis pas admissible et ce n'est pas fait pour moi. Mais moi, mon cœur en tant que mère, c'est déchiré en deux. Je me suis dit, mais tu n'as pas le droit de dire ça. Et en fait, ça m'a inspiré de faire ce live, parce que c'est ce que j'ai dit à ma fille. Au-delà de se donner intellectuellement et se donner les moyens de faire ton examen, il est important que tu le vibres aussi. Parce que, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas si vous vous retrouvez dedans, moi je ne le souhaite pas, mais c'est terrible, qui se donnent les moyens pour avoir des examens et qui ont intellectuellement tout pour, mais qui le ratent malgré tout l'énergie qu'ils se donnent, malgré tout l'investissement qu'ils se donnent. Et justement, je, ma fille, elle a un ami qui lui, pareil, c'est la énième fois où il repasse ses concours parce que, alors que alors que c'est un, un, un jeune garçon qui est super intelligent, mais il loupe son examen de 0,50 euh, points près ou un point près, où il est toujours à la limite, mais il n'arrive pas à dépasser pour être pris, en fait. Donc aujourd'hui, il est dans une une filière qui lui plaît même pas en fait moi ça, ça me touche de voir ça ça me touche de voir des, des personnes qui se donnent les moyens à faire les choses et qui n'y arrivent pas donc je me suis dit certainement que cela live va pouvoir vous aider et la première chose que j'ai dit à ma fille qui est quand même important c'est de reconnaître reconnaître tout l'énergie qui a été déployée reconnaître ton propre investissement, être fier de soi est indispensable. Pourquoi, en fait? Parce que être fier de soi, être fier de ce que vous produisez, de ce que vous donnez, c'est ce qui va vous permettre de nourrir votre confiance et votre estime de vous. Et une fois que vous avez cette confiance et cette estime de vous, ça va être un bon levier. Ça va être un, un bon levier pour le reste, en fait. C'est important de se dire que certaines personnes ne valident leurs connaissances ou leurs compétences qu'à travers le résultat. Mais on oublie que c'est un chemin, il faut y arriver, on a besoin d'y arriver. Et ce chemin, il a besoin de se faire pas à pas dans, à travers le fait qu'on reconnaisse, qu'on reconnaisse nos petites réussites pour que ces petites réussites cumulées deviennent une victoire. Et pour ça, euh, la première chose que vous avez besoin déjà, c'est d'être fier de vous, être fier de ce que de vous mettez en place et à partir de là, votre confiance en vous va se nourrir davantage, et ça va être un support pour vous, pour les autres moments de down que vous allez avoir. Donc, ça c'est la première chose qui pour moi me semble importante. Ensuite, il y a une deuxième chose en fait, qui est aussi importante, c'est que, pour... là justement, c'est pour toutes les personnes qui euh, souhaitent passer des concours ou des examens, c'est que se donner les moyens pour enrichir vos connaissances est nécessaire, est indispensable. Et je suis tellement d'accord avec ça. C'est-à-dire se donner les moyens en offrant du temps, de l'énergie, de l'intérêt à nourrir ce qui est important pour vous. C'est-à-dire vous préparer pour ce concours. Et euh, déployez le nécessaire pour, c'est-à-dire si vous avez besoin d'aide pour le faire, autorisez-vous à avoir de l'aide. Si vous avez besoin de prendre des cours, autorisez-vous à prendre des cours. Si vous avez besoin d'avantage de temps, euh, bah, autorisez-vous à avoir davantage de temps pour préparer vos concours sans que vous ayez le temps de vous occuper de vos enfants ou autres. Et c'est ok en fait, vous avez juste besoin d'être en raccord avec vous de ce temps et de cette énergie que vous avez besoin de déployer et je pense qu'effectivement se donner les moyens d'enrichir vos connaissances c'est indispensable ça ne suffira jamais voilà pourquoi parce que au delà de ça il y a aussi le fait que vous avez besoin de vibrer de cette réussite alors l'un ne va pas sans l'autre c'est vraiment la complémentarité du, des deux alors c'est ce que j'ai mis là voilà Donc à la fois, vous avez besoin de vous donner les moyens pour enrichir vos connaissances en offrant du temps, de l'énergie, de l'intérêt, hein, de l'investissement aussi. Et en même temps, j'ai mes cheveux qui sont tellement longs, et en même temps, il y a aussi la vibration. Et, et c'est les deux en même temps qui vont constituer la réussite, et c'est ce que j'ai dit à ma fille, tes connaissances connaissance intellectuelles, ta richesse intellectuelle ne suffit pas si toi, tu n'y crois pas. Mais vibrer, ça ne veut pas dire... Alors, c'est vraiment ça, la question de vibrer. Vibrer, ça veut dire vraiment ancrer à l'intérieur de soi comme si c'est une évidence euh, de mériter le concours et l'examen. Euh, ce ne serait même pas dire « je suis capable de passer l'examen ». Ce serait, euh, Je trouve que ce ne serait même pas justifié et, et centré de dire ça. Ce serait plutôt... Euh, posez vraiment que ce concours, vous l'avez. Vous l'avez parce que c'est votre volonté. Dans la mesure, en fait, là où c'est important, et là j'aimerais vous amener, c'est que quel que soit ce que vous allez envisager dans votre vie, quel que soit ce que vous avez envisagé, il y a une chose qui est importante, c'est de considérer l'être humain dans son écosystème et dans son propre mécanisme. Vous ne pouvez pas isoler l'être humain de ça. C'est-à-dire que juste dire ok, je me donne les moyens et les connaissances pour avoir une richesse intellectuelle, je vais apprendre, je vais bûcher, c'est ok, mais vous avez besoin de vibrer de cet examen, elle est dans ma vie. Ce concours, je l'ai, je m'autorise de l'avoir. Et encore quand on dit je m'autorise de l'avoir, ça sonnerait même pas suffisant je suis capable d'avoir mon examen, ce ne serait même pas suffisant. C'est vraiment, je suis acceptée à ce concours. C'est ma volonté. Ma volonté, c'est que ce concours et cet examen, elle est dans ma vie. Voilà, c'est ce que je souhaite pour moi. Ce n'est même pas « je souhaite », ça fait partie de moi, c'est en moi. Donc, c'est vrai que cette notion de, de quoi je vibre est assez floue pour certaines personnes, donc j'aimerais bien, on va, je, je vais un petit peu développer dessus. Qu'est-ce que ça veut dire en fait euh, Vibrer, de, euh, vibrer de, de ce concours, je vais le réussir. Ce concours, je le réussis. Ce concours, je le réussis et je le vibre. Ce concours fait partie de ma vie. Ce concours, euh, je, je, je respire la réussite et ça vibre à l'intérieur de moi. La vibration, mes amis, ce n'est pas, pas que des pensées positives. Voilà. C'est que les gens pensent qu'il suffit d'avoir des pensées positives pour que les choses se fassent. Si ça aurait été le cas, on l'aurait su. Coucou Elodie <rire> et bienvenue. On l'aurait su si c'était le cas. Donc, euh, en fait, euh, euh, coucou Philippe. Oh, ça fait plaisir du coup, de voir que vous êtes là. <rire> euh, Vibrer, en fait, c'est au-delà d'une pensée, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas quelque chose qu'on va se répéter tous les jours au point que ça marche. Si ça marcherait, on le saurait. Je veux dire, la raison pour laquelle ça fonctionne pas vraiment, c'est que pour vibrer de quelque chose, vous avez besoin d'être vigilant dans vos pensées positives de ce que cela sous-tend, en fait. Si vos pensées positives sont soutenues par une peur ou un manque, vous n'allez pas, pas pouvoir vibrer de cette réussite. Voilà, donc j'espère, je ne sais pas si je suis assez claire, mais j'espère que mes mots, dans tous les cas, si ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à me mettre une question juste en dessous de façon à ce que je puisse éclaircir sur ce point-là. Mais vibrer, c'est ça. Je le vibre, ça veut dire tout de moi, tout de moi. Y consent. Tout de moi, il n'y a aucun questionnement, il n'y a aucun doute, c'est une évidence que le concours, vous l'avez. Vous vous donnez les moyens, vous l'avez. Et à ce moment-là, vous le vibrez vraiment. Voilà. Donc, c'est vrai que euh, si par exemple, si par exemple, euh, dans cette vibration, vous avez une quelconque peur de, de rater euh, parce que vous avez peur du regard de l'autre, ou vous avez peur, euh, vous ne pouvez pas supposer cette peur avec une pensée positive. C'est ce que je, je suis en train de vous dire. En fait, la pensée positive, vous avez d'abord besoin de traiter vos peurs. Vous avez d'abord besoin d'accueillir vos peurs afin qu'il y ait un espace libre pour accueillir une pensée positive ou une vibration positive pour vous. Quoi qu'il en soit, en fait, quand on parle de vibration, la vibration, en fait, c'est comme si, et je vais le noter parce que c'est hyper important, ici, c'est comme la graine. C'est la graine que vous allez implanter dans votre système qui va permettre que le tout soit possible. C'est la graine qui va porter le fruit. Parce que c'est comme si vous me dites, « Ok, je vais entretenir un, un jardin, je vais l'entretenir, ok, je vais… » arroser et tout ça, mais la graine n'existe pas, c'est pas possible. Vous avez beau entretenir le pot de fleurs, faire ce que vous voulez, mais si la graine n'y est pas, ça sert à rien. Donc, vous pouvez vous donner les moyens pour entretenir les choses, mais si la graine n'y est pas, vous ne pouvez pas obtenir le fruit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas obtenir le concours ou quoi que ce soit. Mais en fait, ce qu'on dit là est valable pour toute chose dans la vie. Donc, se donner les moyens, ok, c'est positif, le vibrer, Ok, c'est aussi important. Donc, j'espère que la notion de vibration, de vibrer de quelque chose, c'est clair pour vous. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me laisser un message. Je serai ravie de vous répondre ou en MP ou en dessous. Voilà. Euh, une fois que vous avez vibré, c'est-à-dire vibré en ayant accueilli toutes vos peurs, en ayant exploré toutes vos peurs, les accueillir et, et, et, et avoir un espace réel pour implanter cette graine… Il est aussi important de bien vérifier ici au niveau de se donner les moyens d'enrichir vos connaissances parce que parfois il y a des blocages. Il y a des personnes qui procrastinent. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Il y a des personnes qui ont des problèmes de concentration. Ce n'est pas en fait qu'il y a un problème intellectuel. Pas forcément. Il y a forcément un blocage quelque part qui est inconscient, qui fait que se donner les moyens est compliqué et difficile. Donc, pour ça en fait euh, il faut aller voir en fait il faut aller voir où ce blocage se trouve parfois le blocage il est juste là parce que le choix de, de, de ce concours des, des études euh, que vous choisissez ou que les enfants choisissent ne sont pas forcément les choix vos propres choix, ça peut venir de ce qu'on attend de vous alors que vous ne le désirez pas par exemple. Donc d'une certaine manière, votre corps qui est votre compagnon de route en fait, va faire en sorte que cette dissonance, elle soit là justement pour que vos besoins puissent être nourris. Donc c'est vraiment s'il faut faut faut aller voir en fait à chaque fois s'il il y a en tout cas en tout cas, mon message, il est que s'il y a quoi que ce soit qui vous freine, si vous avez besoin de passer un concours ou des examens, c'est qu'il y a un blocage quelque part inconsciemment en arrière-plan que vous avez besoin d'aller voir. Voilà. Et ça peut être dans les moyens que vous vous donnez, si vous avez la difficulté d'y aller. Ça peut être aussi euh, euh, pour certaines personnes, par exemple, au niveau de la vibration, la... j'ai peur de réussir, en fait, par exemple, parce que... Si, si, si je réussis, euh, euh, j'ai une problématique d'enfance dans le fait de bien gagner de l'argent, et bien gagner de l'argent, c'est compliqué. Donc, du coup, d'une certaine façon, dans, étant donné que votre graine elle est défaillante, vous n'avez même pas conscience qu'il y a un auto-sabotage inconscient hein, qui se fait, qui fait que d'une manière ou d'une autre, ben, vous ne parvenez pas à. Euh, à euh, comment dire à avoir votre examen, alors que ça n'a rien à voir avec votre volonté, ça n'a rien à voir avec votre intellect, ça n'a rien à voir avec tous les bagages que vous avez en vous, c'est juste qu'il faut aller bien vérifier que tout le terrain soit bien, euh, soit ouvert en fait, pour que vous puissiez l'obtenir. Il y a aussi par exemple au niveau de la vibration de ce que j'ai pu avoir dans les séances individuelles que j'ai eues, bonsoir Cynthia, bienvenue, dans les séances individuelles que j'ai eues, c'est, euh, le fait de vibrer, de, euh, en fait, j'ai peur euh, pour certaines personnes dans la réussite, j'ai peur d'être indépendant par exemple. J'ai peur qu'une fois que je vais réussir, euh, pour certains enfants par exemple, j'ai peur que cette réussite amène à ce que je dois quitter le foyer familial. Et rien que le fait de cette difficulté de partir fait que l'enfant en lui-même, fait en sorte de pouvoir rester. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà. <rire> Donc, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de se faire une surcharge de pensées positive. Ouvrez-vous à ce qui est présent en vous. Ouvrez-vous à vos peurs. Ouvrez-vous à ce qui est là. Parce que vos peurs, en, en, en eux-mêmes, contiennent l'information de ce que vous pouvez changer pour augmenter les chances. Euh, d'avoir votre concours, euh, d'être présent, disponible, ouvert, euh, performant dans ce que vous avez à faire. Voilà. Donc, j'espère que j'ai amené assez d'éléments. Euh, coucou Claire et bienvenue <rire> J'ai assez amené d'éléments sur comment faire pour augmenter les chances d'obtenir de, des concours et des examens. Voilà. Euh, autre chose que je voudrais rajouter, est-ce que jusque-là il y a des questions ou pas que je puisse voir. Est-ce que ce que je dis est clair Est-ce que Philippe, ce que je dis est, est OK ou pas <rire> Que je puisse savoir. OK. Euh, la Autre chose aussi que je voulais vous parler, c'est que, et ça, ça, ça vraiment c'est vraiment quelque chose que j'ai dit à ma fille aussi, parce qu'elle, en fait, quand elle a entendu ses professeurs dire au premier et au deuxième de la classe « Vous êtes prometteur pour l'ENS », pour elle, elle a déduit qu'elle ne l'était pas. Bon, c'est une croyance de sa part, on est, on est totalement d'accord avec ça. C'est une interprétation de sa part. Ce silence est une interprétation de sa part, on est, on est totalement d'accord. Mais au-delà de ça, il y a une chose qui est quand même très importante, c'est que, écoutez bien, ce n'est pas, pas… Ah Cool Philippe, merci <rire> C'est cool si ça va, ça me fait plaisir de lire ça. Je te remercie infiniment de répondre. Alors écoutez bien ce n'est pas parce qu'il y a des gens autour de vous aussi experts soient-ils aussi experts soient-ils ce n'est pas parce que ces gens-là vous disent que vous n'êtes pas capable ça veut dire que vous que ce, que avoir le concours avoir des examens faire un projet euh, aboutir à, à un entretien d'embauche que vous souhaitez n'est pas possible pour vous ce n'est pas parce que des personnes aussi experts soient-ils vous disent que vous n'êtes pas capable, que ça veut dire que c'est vrai. Et ça, c'est hyper important. Coucou Sarah, bienvenue <rire> Voilà, et ça c'est hyper important. Donc, tant que, tant que vous vous donnez les moyens et vous mettez tout en œuvre, et tant que vous implantez cette graine dans votre vibration, voilà, en accueillant toutes vos peurs, les choses, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Pourquoi Parce que tout est infiniment possible. Parce que vous êtes créateur de votre propre réalité. Donc, partant de là, imaginez, partant de là, je crée ma réalité. Entendez bien, je crée ma réalité. Toi, tu crées ta réalité. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Ça te veut dire que tu peux obtenir ce que tu veux. Il te suffit de savoir comment faire. Il te suffit de dire « Ok, moi, je veux avoir une vie que je rêve, je veux avoir ce concours-là. »« Ok. » La question n'est pas que « Est-ce que j'ai le droit ?»« Je n'ai pas le droit. »« Peut-être moi, peut-être... Peut » Non. D'abord, la question de « Je suis capable ou pas ?» Il suffit de se donner les moyens. D'accord Et moi, j'ai une conviction. Je suis quelqu'un qui a beaucoup... Euh, comment dire qui a beaucoup grandi dans l'expérience. Je suis quelqu'un qui a beaucoup appris sur le terrain. Quand j'étais thérapeute, je ne savais pas que en étant thérapeute, j'aurais besoin d'être une entrepreneuse aussi. J'ai appris à faire énormément de choses. Être en vidéo, là devant vous, ça paraît assez évident pour vous. J'ai plein de compliments comme quoi je suis à l'aise en vidéo, mais j'ai dû me surpasser. J'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre à cuter mes vidéos moi-même. Tant qu'on a la volonté de faire les choses, on peut y arriver. Si on s'en donne les moyens, on peut y arriver. Donc, être capable, c'est une chose. Mais est-ce qu'on y a droit Ça, c'est une question de vibration. Et c'est important pour moi de vous le dire parce que ça, ça s'apprend aussi. Même si vous ne savez pas le faire, ce n'est pas grave. Ça, ça prend. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce programme « Comment créer votre propre changement » pour vous offrir les moyens, justement, d'apprendre. Que vous sachiez comment faire pour planter cette graine dans votre vibration, quel que soit ce que vous aspirez dans votre vie. C'est-à-dire que ce soit professionnellement, personnellement, amoureusement, afin que vous puissiez vivre la vie que vous souhaitez. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que quelqu'un aussi expert soit-il vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas y arriver, que ça veut dire que c'est vrai. Absolument pas. Parce que tant que vous vous donnez les moyens et que vous mettez la vibration, vous obtenez ce que vous voulez. Ce n'est pas les autres qui jugent en fait, la manière dont vous voulez créer votre vie. L'autre n'a aucun pouvoir de ça. L'autre n'est absolument pas le juge et le maître de ce que vous pouvez, de ce que vous voulez avoir dans votre vie. Le seul juge et le seul maître, c'est vous. C'est vous. Et je vais vous donner un exemple, en fait. C'est euh, <rire> quand j'ai commencé en tant que thérapeute, euh, j'étais... Fais mes études je... et, et après un long chemin d'ermite et de, de où j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup médité j'ai beaucoup introspecté sur moi et, euh, et j'ai repris mes études, voilà, j'ai laissé tomber mon travail pour reprendre mes études et en fait, il euh, euh, y a un moment donné, avant que j'ouvre mon cabinet euh, j'ai une amie une amie, vous dites moi une amie et là c'est intéressant parce que cette personne me regardera dans les yeux et elle me dit « Mais tu crois que les gens vont venir te voir Coucou Diane, bienvenue Tu crois que les gens vont venir te voir Tu crois que les gens... Quel diplôme tu penses avoir ?» Elle me dit « Quel diplôme Qu'est-ce qui, qu qui dit que ce que tu fais est reconnu par l'État Tu crois que les gens vont venir te voir Ils vont payer ?» Et en même temps, elle me dit « De toutes les façons, tu ne seras jamais remboursé. Je ne vois pas du tout comment tu vas pouvoir accompagner les gens. » « Waouh Waouh !» Donc elle, elle était dans le milieu médical, donc elle s'est dit wow, « Waouh, sans diplôme, t'es nul. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprétée. Euh, je peux vous dire actuellement, c'est plus mon ami, ça c'est sûr. Parce que j'aspire à des gens qui me soutiennent et qui croient en moi. Mais rendez-vous compte Rendez-vous compte Et, et pareil, quoi, j ai, j ai, dans ce parcours, j'ai été en lien avec des psychiatres, des personnes et qui m'ont remis en doute mes compétences et mes capacités. Non Non, non, non Ce n'est pas parce que les gens disent les choses que c'est vrai. Moi, j'aspire à quelque chose. J'ai le droit et la liberté de créer ce que je veux. Aujourd'hui, je suis thérapeute, ça fait... j'entame ma cinquième année, j'ai cette notoriété-là qui est grandissante, mais j'en suis super fière. J'en suis super fière. Je suis à l'endroit et à l'espace où je suis. Pourquoi parce que je me suis donné les moyens et deuxièmement, je travaille ma vibration pour que ça puisse être le cas. Ni plus ni moins, en fait. Donc, c'est juste... Et ça, vraiment, c'est ce que j'ai expliqué à ma fille. Tout est possible. La première chose, c'est ne croyez pas les gens. Ne croyez pas les gens qui ne vous valident pas. C'est à vous de vous valider vous-même. Et ça, c'est vraiment hyper important. Oh, est, ça du bien de voir tous ces petits cœurs. <rire> voilà. La deuxième chose, en fait, qui est important aussi, c'est que... Ce n'est pas parce que la réalité vous dit que ce n'est pas possible que ça veut dire que c'est vrai. Je vous explique. Vous voulez passer un concours et un examen Ok. Tout vous dit que vous n'allez pas pouvoir l'avoir parce que pour X raisons, euh, euh, vous avez été malade, vous n'avez pas pu euh, réviser autant que ça ou… Euh, peu importe en fait. Peu importe les, les, les raisons qui fait que vous dites « Non, c'est… » Ce n'est pas possible. Dans les faits réels, ce n'est pas possible en fait. Je, je ne peux pas, je peux pas la voir. Eh bien, c'est faux. Ne vous arrêtez pas là. Ne vous arrêtez pas à ce que la réalité est puisque la réalité est bien plus que ce que vous voyez, ce que vous percevez avec vos yeux en fait. La réalité, c'est une globalité quantique dans laquelle si vous retravaillez pareil la vibration, les choses sont différentes. Je vais vous donner un exemple parce que ça va être beaucoup plus euh, parlant pour vous. C'était une expérience assez incroyable parce que ma fille, elle devait partir au Japon. Voilà, c'était un voyage scolaire. Donc, ma fille s'est donné les moyens de quitter ses copains et ses copines pour être dans ce lycée pour ce voyage. Euh, ma condition, c'est qu'elle s'est voilà, que, que, qu intéressée, qu'elle se donnait les moyens. Moi, je lui paye le billet. Elle, elle s'occupe de, de son dossier et du reste. Il se trouve juste que ma fille a préparé son dossier en retard et donc, on lui annonce qu'elle ne peut pas partir. Le drame, le drame. Je vous le dis, même pas moi, comme ça m'a déchiré le cœur en même temps qu'elle. Et en fait, dans la réalité, il est dit qu'elle ne peut pas partir. Voilà, c'est décidé, c'est comme ça. Donc, ma fille vient me voir, elle me dit, maman, écoute, j'ai un besoin d'aide. Est-ce que tu peux m'aider à écrire une lettre au niveau du professeur On est OK, on se donne les moyens. Elle me dit, j'ai envie de me donner la chance d'y arriver. Parce que moi, je lui ai dit, écoute, si tu as encore peut-être une marge de manœuvre, Soit tu joues la carte, soit tu la joues pas. Ça veut dire que tu tentes, tu tentes, tu t'essayes pour pouvoir partir. Elle me dit « Ok, est-ce que tu peux m'aider à écrire ?» On écrit une lettre au niveau du professeur de japonais, j'interviens, je parle, je discute avec lui, en présentant toutes les excuses bien sûr. Et là, ok, on a fait, on a déployé ce qu'on a pu faire. Maintenant, j'ai dit à ma fille, il te reste une chose. Si tu veux avoir l'espoir d'y aller, il va falloir travailler ta vibration ok, on a pris du temps, elle est venue, je, elle, elle, on a pris du temps euh, en séance toutes les deux, je, je lui ai appris comment faire, on a pris du temps pour méditer, on a exploré ce qu'il y avait à explorer, déprogrammer ce qu'il y avait à déprogrammer, et vous savez quoi La réalité c'était que c'était impossible qu'elle parte, hein. ça c'est une réalité, et bien une semaine après on l'appelle, avant, pardon, une semaine avant le départ on l'appelle pour lui dire, il y a une place qui s'est désistée. elle est pour vous, ce qui est impossible devient possible. C'est ce que je voudrais vous dire. Ne vous arrêtez pas, en fait. Quel que soit le parcours dans lequel vous êtes, ne vous arrêtez pas. Ce n'est pas parce que vous avez le sentiment que ce n'est pas pour vous que ça veut dire que c'est réel et vrai. Non. Vous avez toujours une marge de manœuvre parce que vous créez votre propre réalité. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, quand j'ai acquis mon appartement, au départ, euh, la directrice de banque m'avait dit « Ah non, mais... Bah, » Madame, on regarde vos salaires, c'est même pas la peine. Vous oubliez, vous ne rentrez pas dans le cadre de personnes qui pourraient être propriétaires d'un appartement, c'est même pas la peine. Imaginez que si moi, je n'avais pas connaissance de tout ça, je me limitais juste au fait de dire, OK, je ne peux pas, je m'arrête là, ce n'est pas fait pour moi, c'est fait pour les autres, c'est pas fait pour moi. Mais non, maintenant, tout est fait pour vous. <rire> Absolument tout est fait pour vous. à les choses prêtes. Encore une fois, si vous vous autorisez, mais que vous puissiez prendre conscience de quand je m'autorise, de quelle manière je m'autorise vraiment pour augmenter les chances que ce soit possible pour moi. Et en fait, je me suis donné les moyens, ok, les salaires et tout, qu'est-ce que vous attendez J'ai travaillé plus. Ça c'est sûr parce que c'était important. Et en même temps, en retravaillant la vibration, eh ben, vous savez quoi Eh bien mon appartement, elle a cédé. Vous savez comment tout simplement parce que cette femme, dans toute la confiance qu'elle avait pour moi, elle a signé un papier garantissant que de toutes les façons, euh, j'étais OK avec mes comptes et que je payerais mes loyers. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte C'est juste pour vous dire que... On se dit, mais comment ça, comment c'est possible Les gens peuvent dire, oui, c'est un miracle, comme si euh, ah, c'est un miracle, c'est un don de Dieu ou un don de je ne sais quoi. Non C'est le fruit de ma propre vibration, s'il vous plaît. Vous avez besoin de vous reconnecter à ce qui est en vous. Ce n'est pas un miracle. C'est juste que j'ai aligné ce dont l'équation a été assez complète pour que cette réalité puisse se vivre. Voilà. Donc, quel que soit ce que vous aspirez pour vous dans un concours ou dans un examen, c'est juste pour vous dire que tout est infiniment possible. Voilà. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour vous Est-ce que là... jusque-là, il y a de la clarté c'est clair pour vous <rire> Bon, ben je pense que... Ok euh, Autre chose. Là, on a dit comment augmenter les chances pour un concours ou un examen. L'autre point qui est important, c'est comment augmenter les chances pour être accepté dans un entretien d'embauche et aussi pour créer des projets. Merci Claire c'est chouette si c'est hyper clair pour vous et si je peux vraiment contribuer, c'est super. Comment augmenter les chances pour obtenir un entretien d'embauche et aussi se lancer dans des projets professionnels Voilà, je l'ai pas mis en titre, mais en fait, quand j'ai monté le truc, ça me paraissait important, bien. Je vais vous donner des exemples. Les exemples, c'est super parce que ça nous permet de nous imprégner d'une réalité. Je parle un peu créole, du coup. Tu <rire> m'entends Ok. Alors, je vais vous donner l'exemple d'une patiente qui est venue me voir et qui me dit, écoute Armel, en ce moment, je, je n'ai pas, j'aimerais, elle est au chômage, elle aimerait trouver du travail, mais elle n'a même pas d'entretien d'embauche. Il ne se passe rien pour elle. D'accord. Bien. Donc, quand elle vient me voir en séance individuelle, on va aller voir ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe en fait dans son système inconscient, dans ce qu'elle vibre, qui fait qu'au final... Elle, elle ne passe même pas, il n'y a même pas d'entretien d'embauche. Et en fait, à partir de là, on voit que la première chose, c'est qu'il y avait le fait qu'elle était convaincue qu'elle n'était pas à la hauteur, en fait. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est la peur de réussir. C'est-à-dire que si... Euh, D'abord, je reviens. La peur de ne pas être à la hauteur. Donc, en fait, elle n'osait même pas prospecter pour un travail qui était à la hauteur de ses compétences. Elle prospectait... Wow Gareth, coucou, bienvenue !» Donc, elle prospectait pour des boulots qui étaient des, vraiment des, avec des petits salaires parce qu'elle était plus dans l'urgence d'avoir quelque chose plutôt qu'avoir un travail qui l'inspire, qui lui donne joie à, à se lever le matin. quoi. Et donc, du coup, donc, ça c'est une chose. Et la deuxième, en fait, euh, c'est que, elle avait la peur de réussir parce qu'il y a vraiment une problématique dans la réconciliation avec l'argent, le fait de gagner vraiment de l'argent. Mais c'était surtout au niveau du fait de ne pas se sentir à la hauteur parce qu'elle se dit « je ne peux pas demander un poste trop haut où je serai bien payée du coup ». Donc, ça c'est problématique. Et je vais vous raconter aussi l'histoire de… Et en fait, juste pour, par rapport à cette patiente, c'est assez touchant parce que je vois vraiment le mal qu'elle se donne en fait pour envoyer des lettres et des CV et le peu de réponses qu'elle a. Donc du coup, en fait, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a retravaillé. On a retravaillé au niveau de… Et là, je vais vous montrer en fait ce qui se passe. C'est la même chose. C'est-à-dire que pour augmenter les chances pour augmenter les chances en fait, d'être pris à un entretien d'embauche ou à un projet professionnel, il est hyper important qu'il y ait déjà une reconnaissance de vos capacités, de vos potentiels et, et, et de votre potentiel. Voilà. Et ça, c'est vraiment, on a fait ça ensemble avec elle parce que déjà, sur cette, cette ligne et cette case-là, il y avait déjà un problème. Cette reconnaissance qui est en fait la légitimité parce que le problème, il se posait là. Et dans cette légitimité, en fait, il a fallu en même temps parce que pour elle, elle s'est dit « moi j'ai très peu de diplômes », ce qui est vrai, ce qui est vrai. Je lui ai dit « mais en fait, les compétences, et ça c'est hyper important en fait dans les entretiens d'embauche, c'est que vos compétences ne se résument pas, la qualité de votre personne, on vous embauche, c'est parce que vous avez une valeur ajoutée, d'accord Et cette valeur que vous allez apporter ne réside pas uniquement au niveau de vos connaissances et de l'intellect, c'est-à-dire de vos diplômes elle réside aussi dans votre savoir-faire, dans votre savoir-être et dans vos expériences. C'est la complémentarité des deux, en fait. Les diplômes, c'est une chose, mais les diplômes sans le savoir-faire et le savoir-être, je vais vous dire, ça ne vaut pas grand-chose. Enfin, pour moi, en tout cas. Et, et en même temps, justement, c'est vraiment prendre connaissance de ça et poser vraiment ça. Et une fois qu'on avait posé, listé ça, elle était assez surprise, en fait, que elle avait pas mal de choses dans le savoir-faire et dans le savoir-être et dans les expériences qui visaient qu'elle était vraiment euh, un élément qui a de la valeur dans une entreprise qui peut vraiment apporter quelque chose dans une entreprise. Et en fait, dans votre savoir-faire, votre savoir-être, différencie bien les choses et l'expérience. Il y a par exemple votre capacité de vous adapter. Ça, c'est extraordinaire. Imaginez vous avez une entreprise, vous embauchez quelqu'un. Si la personne ne peut pas s'adapter, c'est... Qu'est-ce que vous allez... Non La capacité de s'adapter a une valeur incroyable. Il y a aussi le, le fait d'être autonome. Si vous l'êtes, marquez-le, notifiez-le. Vous, vous avez un entretien d'embauche Oui, je suis quelqu'un d'autonome. Ça prouve qu'on n'a pas besoin d'être derrière vous. Vous allez être opérationnel de suite. Et ça, ça a de la valeur aussi. Il y a aussi le fait qu'il qu y ait la volonté d'apprendre. Parce que, quel que soit le diplôme que vous allez avoir, vous allez arriver dans une entreprise, qu'est-ce qui va se passer en fait vous allez devoir apprendre parce que cette entreprise aura son mode de fonctionnement propre. Donc, au-delà de effectivement vos diplômes qui vont amener de l'efficacité à l'exécution du travail, il y a aussi le fait de dire « moi j'accepte d'apprendre ». Et je trouve que c'est extraordinaire. J'accepte d'apprendre, ça veut dire même si je ne sais pas, je suis prêt à donner du temps et de l'énergie au départ pour être opérationnel au plus vite. Et ça, c'est OK et ça, ça compense tout en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, n'hésitez pas en fait à, à reconnaître ces points-là chez vous et à les mettre en valeur. À les mettre en valeur. Il y a aussi le fait de, par exemple, c'est ce que, ce que j'ai vu chez cette personne, le fait d'être perfectionniste. Mais quelle qualité J'aime bien faire mon travail. Et ça, ça a de la valeur. Et il y a aussi le fait de, bon, moi je suis quelqu'un de calme, par exemple, ou réactive, c'est-à-dire que je rebondis en cas de nécessité. Donc, n'hésitez pas, en fait, prenez du temps pour lister vos qualités, pour lister vos potentiels, vos savoir-faire, votre savoir-être et aussi les expériences passées qui vous ont permis de grandir, en fait. Voilà, donc... Justement, pour cette personne qui est venue me voir, c'est extraordinaire. Je vais vous raconter l'anecdote. Parce que du coup, en ayant travaillé ça, en ayant travaillé au niveau de la vibration, elle a commencé à renvoyer des... Donc, il y avait des... des, des... Elle a pu déclencher euh, deux entretiens d'embauche, je crois, ou un, je ne me rappelle plus. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que d'abord, elle l'a eu à l'endroit où elle voulait. Elle voulait, être... elle, elle voulait un, un entretien d'embauche à Monaco. Elle l'a eu à Monaco, donc ça c'est super. La deuxième chose en fait, qui a été extraordinaire, c'est qu'elle a tellement travaillé sa légitimité, on a travaillé la légitimité, le respect de soi, la reconnaissance en fait, de, de ce qu'elle est, de ce qu'elle sait faire, que l'entreprise lui, lui a dit directement, on vous respecte, on vous respecte, on a du respect pour vous, vous êtes quelqu'un qui, euh, qui, qui a de, un potentiel peut-être plus élevé que ce qu'on On attend de vous, imaginez et avec tout le respect qu'on a pour vous, on préfère être honnête, on va vous dire qu'on ne va pas pouvoir vous prendre, tout simplement parce qu'on aimerait trouver quelqu'un, une petite jeune, qui va accepter ce… Voilà. Donc, en gros, c'est extra, extra, extra, parce que c'est ce que je lui ai dit. Parce qu'au départ, elle venait me voir, elle me dit « Non, il y a un problème, Armel, ça n'a pas réussi. » Je lui dit « Non, non, non, non, non. Tu as juste la preuve qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ta légitimité est posée on te respecte ça veut dire qu'on va te demander de faire des petits boulots ou de faire quelque chose où on sait qu'on ne va pas honorer le potentiel que tu as la personne est en train de te dire c'est pas possible, on ne peut pas te prendre raison la franchise de le dire c'est magnifique c'est magnifique. j'ai un peu mes cheveux qui partent dans tous les sens je ne sais plus comment, comment les... donc c'est magnifique donc ça c'est vraiment une anecdote que je vais vous dire ensuite, je voulais aussi vous parler d'une autre personne qui m'a beaucoup touchée elle m'a beaucoup touchée parce que je, là, je me vois beaucoup en elle. Et cette personne, en fait, elle est, elle est femme de chambre. Et elle me dit « Écoute, Armel, moi, mon rêve, c'est d'être cuisinière. » Elle me dit « Je viens parce que j'ai un problème de confiance en moi et d'estime de moi. » Et en fait, quand j'explore un peu, ce n'est pas une question de confiance ou d'estime. C'est une question d'estime de soi, c'est vrai. Mais elle a juste un métier qui ne lui convient pas qui ne lui plaît pas. Donc, elle a le sentiment qu'elle euh, ne peut pas éclore avec ce métier-là. Et donc, en fait, il s'agissait qu'elle rêvait d'être cuisinière extraordinaire. Elle cuisinait tellement bien que la famille, pendant les moments de fête, lui demandait de faire à manger. Waouh Magnifique La seule chose, c'est qu'elle, pour elle, elle se dit « Je n'ai pas de diplôme, donc je ne peux pas le faire. Wow. » Waouh Moi, ça m'a oh, ça touchée quand elle m'avait dit ça, parce que je me revois moi-même dans mon parcours, où auparavant, j'étais assistante maternelle agréée et... Et où je n'ai pas reçu cette, ce respect, en fait, et cette estime, cette reconnaissance de mon travail, donc je comprends parfaitement ce qu'elle ressent. Et aussi de se dire, moi, je m'épanouirais tellement bien dans autre chose. Et je n'ai pas de diplôme. Waouh Et en fait, pareillement, c'est une question de légitimité. Donc C'est juste la première chose que je lui dis ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme que les choses ne sont pas possibles. Il y a deux voies possibles, en fait. Ou les diplômes, ou le savoir-faire, le savoir-être et l'expérience. Ou bien les deux en même temps. Voilà. Et toujours, bien entendu, comme tout à l'heure, travailler votre vibration est hyper important. Travailler votre vibration, ça veut dire vous autoriser à avoir le travail que vous souhaitez du plus profond de votre cœur. Vous autoriser à ce que ce projet se fasse. Donc, je ne vais pas expliquer au niveau de la vibration, mais... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la vibration, c'est planter la graine en fait dans votre système. Euh, planter la graine. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, vous pourrez faire un, un retour sur ce, qu ce que ça veut dire euh, vibrer, en fait. Euh, vibrer, c'est planter la graine dans votre système vibratoire, dans votre système, euh, dans votre système, quoi, dans votre espace de vie parce que vous ne pouvez pas obtenir le fruit de quoi que ce soit, un travail, le, le, le, le travail que vous désirez, ou, ou concrétiser votre projet, si déjà la graine n'existe pas en vous. Ça, c'est hyper, hyper important et indispensable. Voilà. Donc, euh, euh, est-ce que vous avez du coup des questions euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit là Est-ce que j'ai été claire pour vous. Après, si vous avez des questions personnelles par rapport à ce que j'ai mis, n'hésitez pas à m'envoyer par MP ou juste en dessous, je serai ravie de vous répondre. J'espère en tout cas que ce live vous aura permis de vous ouvrir au possible. Voilà. Vous ouvrir au possible. Et, et que vous n'ayez pas, surtout que vous ne vous frappez pas dessus quand les choses ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, je fais un entretien d'embauche, ça ne fonctionne pas à ça veut dire que je suis pas compétent, je suis pas assez bien, je suis pas assez intelligent, je ne suis pas capable. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Si vous avez la volonté de tout s'apprend, Croyez-moi. Croyez-moi. Et en même temps, euh, si vous êtes investi que vous êtes investi avec votre cœur, vraiment, tout est possible. Vous savez, pour la personne qui était là, je lui ai posé la question euh, en, en séance. Je lui dis :« Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux en fait ?» Je dis « Est-ce que ce que tu veux, c'est de trouver un travail en priorité ?» Et là, elle me dit euh, « ah Oui, moi j'ai envie de, de trouver un travail. C'est important pour moi en ce moment parce que je suis au chômage. » Je dis :« Ok. Mais alors, est-ce que tu veux trouver un travail en urgence, est-ce que c'est urgent On peut dire, ok, trouver du travail est prioritaire pour moi aujourd'hui par rapport à ma vie amoureuse. Je l'entends, mais est-ce qu'il y a une urgence Et là, en fait, elle a été surprise elle me dit, euh, non, en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un peu confortable pour moi, donc il n'y a pas une urgence à trouver un travail à tout prix. Donc, ça change déjà énormément de choses. Donc, ok, tu veux pas avoir un travail à tout prix, donc tu veux avoir un travail que tu aimes. Elle me dit « Oui, exactement. Je veux avoir un travail que j'aime, un lieu. » Parce qu'elle voulait absolument trouver son travail à Monaco, donc c'était très précis. Elle ne voulait pas élargir parce que c'était vraiment son désir et je, je, je la comprends, c'est important de rester avec ce qui est important pour soi. Et, et en fait, c'est ce que je lui dis. J'ai dit « Maintenant, la vie, c'est-à-dire pour obtenir ce que l'on désire, tout est une question de cohérence. Quand la cohérence est, tout est possible. Mais la cohérence implique quoi Je suis cohérente avec le fait que je veux chercher un travail qui me plaît, qui me stimule, qui me donne envie de me réveiller tous les matins, dans lequel j'ai la joie d'y aller, je comprends, et voilà, voilà exactement ce que j'ai envie de faire, c'est ok, je veux être payée à ma juste valeur, c'est nickel, et je suis totalement... Euh, euh, J'encourage totalement à ça, c'est super. Et en même temps, je suis cohérente avec le fait que je cherche un travail précis. Euh, je ne cherche pas un travail à tout prix. Je cherche un travail qui me plaît. Donc, il y a une priorité, mais il n'y a pas une urgence. Voilà. Parce que s'il y a vraiment une urgence en place de trouver du travail, l'idée n'est pas de trouver ce qui me plaît. L'idée, c'est de pallier à... À, à, à une insécurité financière. C'est pas pareil de dire ma priorité c'est de pallier à l'insécurité financière et ma priorité c'est de pallier à trouver un travail que j'aime. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas obtenir les deux en même temps. Si, mais c'est important d'être cohérent avec soi-même, de se dire que effectivement dans la mesure où je veux plutôt et en, en priorité quelque chose que j'aime plutôt être dans la, sortir de l'insécurité financière, cela implique que je puisse euh, choisir, vérifier dans chaque entretien d'embauche si l'entretien correspond à mes désirs. Voilà en fait. Et ce temps-là, vous auriez besoin de vous l'offrir. Voilà, pas un temps de stress où vous allez dire « Ah, ça ne se passe pas comme je veux. » Non, soyez cohérent avec vos choix et tant que vous serez cohérent avec vos choix, tout va bien vous êtes cohérent avec vos choix, vous vibrez de cette cohérence-là, l'univers traite l'information, l'univers vous renvoie dans la réalité, dans la réalité, dans, les, dans, dans votre quotidien, dans vos événements de vie, ce qui y correspond, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, c'est un mécanique dans lequel on est tous, on y baigne tous, nous. Le tout, c'est de savoir, OK, qu'est-ce qu'il y a en moi qui m'empêche de… Ça, c'est la réelle question. Voilà. J'espère que j'ai été claire, euh, que je vous, ai, je vous ai permis en tout cas d'avoir de la clarté dessus. Euh, donc, si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet parce que vous avez des blocages, n'hésitez ben, pas à me voir en séance individuelle de façon à ce qu'on puisse voir ça de plus près. Euh, J'espère déjà que je, je vous ai amené des éléments qui pourront vous faire avancer. Je le sais du plus profond de mon cœur. Euh, sinon, on peut voir sans séance individuelle. Euh, sinon, il y a aussi une autre option, c'est que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai mis en place un programme Comment créer votre propre changement, qui vous offre justement les moyens euh, d'y arriver par vous-même, de rétablir la vibration ici et de mettre le tout en place. Quand l'équation est complète, vous obtenez forcément ce que vous voulez. Voilà. Mais la complexité, c'est la complexité, c'est d'aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de changer et de planter dans votre vibration. Voilà. Donc, le, ben pour le programme, en fait, il commence ce dimanche 9 février et c'est à Nice. Donc, n'hésitez pas, euh, il y a encore du temps pour vous inscrire, mais voilà, pressez-vous. <rire> voilà, donc n'hésitez pas. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh, oui, je, je vous donne rendez-vous euh, mercredi prochain, je vais refaire un live, je crois que je vais faire des lives tous les mercredis soirs. C'est mon inspiration du moment. Euh, je vais parler de quoi, je ne sais pas <rire> donc si vous avez des sujets euh, qui vous intéressent que vous aimeriez que je développe n'hésitez pas à m'envoyer ça en MP de façon à ce que je puisse travailler dessus de, que je puisse vous préparer ça mais je serais ravie en tout cas d'amener un live à partir de vos propositions euh, des inquiétudes que vous avez des doutes que vous avez des, des questionnements euh, euh, donc euh, voilà c'est voilà, je trouve que c'est quand même un, un beau cadeau donc n'hésitez pas, prenez-le prenez-le, donc envoyez-moi tout ça et tous les mercredis soirs, euh, je pense que je ferai un live à 20h30 Voilà, donc, je viens de le décider aujourd'hui <rire> voilà euh, voilà et ensuite n'hésitez pas à partager le lien, le live de façon à ce que l'information puisse circuler euh, je vous remercie infiniment merci de liker parce que c'est de cette façon là que, que la vidéo puisse être vue euh, je remercie aussi, je vois qu'il y a personne, des personnes qui se connectent là et qui sont présentes, euh, qui, qui vraiment croient en moi et qui… Euh, merci pour toutes les recommandations en fait que vous faites auprès des gens. Je me sens vraiment reconnaissante et ça me touche énormément en fait de voir et que ce que j'apporte déjà euh, dans mes séances et dans les ateliers vous aide. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas le blabla. Ce qui m'intéresse, c'est le concret. C'est vraiment changer votre vie concrètement. Et, et, et ça, c'est merci, merci en tout cas parce que je suis énormément touchée de, des appels que j'ai venant de vous, vous tous. Voilà. Euh, sachez que j'accompagne aussi à distance, donc euh, ça c'est assez pratique pour tout le monde. Euh, autre chose et une dernière chose, c'est que euh, la semaine prochaine, le vendredi 14, pendant que les amoureux sont en amoureux, euh, il y a une conférence pour les célibataires, pour ceux qui veulent sortir du célibat et qui essayent mais n'y arrivent pas, euh, qui, sont, qui ont peur de se réouvrir, par exemple à la relation amoureuse, dans tous les cas, on en parle ensemble. C'est le vendredi 14. Et j'ai fait ça sous forme d'une table ronde parce que je me suis dit que une table ronde, ça peut être sympathique, avec un apéro, c'est encore mieux. <rire> voilà, je vous dis à très vite, euh, mes amis. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir été là, d'avoir été présent. Votre présence me, euh, me fait vraiment du bien parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas être uniquement devant un écran, mais être en interaction avec vous et de ressentir votre présence. Et ça, c'est vraiment génial. Merci pour les petits mots. Euh, Philippe, les petits cœurs, les petits likes aussi qui me confortent que vous êtes vraiment là et que, et que cette interaction malgré la distance que, que nous soyons tous proches, tous ensemble. Okay. Je vous embrasse fort. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je serai ravie de vous répondre. Partagez les liens. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à très très très vite. Bye bye tout le monde.